Bonjour c'est Winman, content d'être avec vous, vidéo SQDC, aujourd'hui on parle ici du Amnesia A's, et oui, vidéo très attendue des abonnés de Winman, on parle ici d'un autre produit, de Great White North, si on va sur le site de la SQDC, ce n'est plus disponible, ni en succursale, en magasin, ni en ligne, sur internet, 26,90$, on aime ce genre de prix. On aime beaucoup les prix, à l'entour de 25 chez Winman. On aimerait payer 20 mais c'est possible de payer 20 à la SQDC, mais là, on, on, on descend là, de, de, de qualité. On parle ici de qualité pour le, le les trichomes. Les trichomes, il y en a un peu moins, peut-être plus euh, des trichomes cassés, des trichomes euh, abîmés. Souvent, les cannabis dans dans la fourchette des 20$, dollars, sont dans des euh, petites pochettes. Donc, les cannabis, les cocottes sont plus euh, maganés. Euh, les arômes aussi, là, les cannabis à 20$, dollars, euh, je trouve que les compagnies ne forcent pas trop, trop pour euh, trouver un bon phénotype. Là. Un, un, un cannabis avec de, des bonnes arômes, des bonnes terpènes. Euh, J'imagine que les cannabis à 20$, dollars, c'est pour produire du cannabis. Euh, et on, on s'attarde pas trop trop aux terpènes euh, je pense que c'est mon avis je pense que c'est ça qui se passe à 25$ dollars, je pense que les compagnies elles, prennent peut-être un peu plus de temps pour euh, chercher un bon phénotype avec euh, de meilleures terpènes hein? les terpènes c'est l'arôme le goût, les terpènes c'est des huiles aromatiques qu'on retrouve dans les trichomes. donc euh, on aime les terpènes, on aime les terpènes, on sait que les terpènes affectent le buzz. Ce n'est pas seulement les cannabinoïdes, ce n'est pas seulement le THC, le CBD qui affectent le buzz. Les terpènes comme la limonène, la myrcène, cariophyllène, terpinolène, comme on a ici la terpinolène et la est la terpène dominante du haze. Non seulement c'est la terpène dominante selon le site de la SQTC, le site de la SQDC, mais aussi les terpènes sont inscrites sur le contenant avec Great White North. On parle ici de terpinolène, ossimène et myrcène. Sur le site de la SQDC, on a une terpène de plus. Donc, on a les trois terpènes dans l'ordre, terpinolène, osimène Myrcène et la quatrième terpène, vous l'aurez deviné. Après Myrcène, Winman aime toujours voir la limonène. Donc, Myrcène, limonène, troisième et quatrième terpène, selon le site de la SQDC. Arôme naturel, donc si on mélange un peu tous ces terpènes-là, ça va donner quoi? Supposément un petit goût citronné, terreux, boisé. Boisé, euh. C'est vraiment plus, là, euh, épinette, sapin, euh, plus que du bois. Hein. Donc, on va euh, ouvrir ça immédiatement. $26.90, taux de THC 23.9, entre euh, possibilité entre 20-25. Donc, entre 20-25, taux de THC, j'ai eu 23.9. Est-ce que c'est un Sativa? Non, c'est un hybride à dominance. Sativa. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai vu le Myrcanimonène, même si c'était pas la première et la deuxième terpène. Euh, moins présente. Troisième et quatrième terpène. monène moins présente, mais je l'ai acheté pareil. Si ça avait été un pur sativa, peut-être j'aurais passé par-dessus. Là, j'ai vu que c'était Indica. euh. Hybride. Donc je me suis essayé. Le Amnesia qu'est-ce qu'il faut? Quelle plante il faut croiser pour avoir du Amnesia aise? Non, non, non, là j'ai de la misère, ça paraît-tu? Il ne faut pas prendre du aise et du Amnesia pour faire du Amnesia aise. Non, si on regarde sur le site de l'EFLI, pour obtenir du Amnesia Aze, il faut faire un croisement entre le, la plante aise et la plante Afghani. Donc, en mélangeant un A's, pardon, et un Afghani, on obtient Amnesia A's. Et juste comme ça, le Amnesia, on fait ça avec quoi? On n'a pas besoin de savoir, pantoute, pantoute. Donc, on risque, On laisse ça comme ça. Amnesia A's, A's croisé avec Afghani. A's croisé avec Afghani donne du Amnesia A's. Non, non, non, non, non. Petite affaire sec, mais il n'y a pas de pochette d'humidité. Donc, c'est correct pour moi. Un petit goût euh, citronné. Je ne prendrai pas mon euh, grinder. Je vais égrener les cocottes à la main parce que mon grinder, il ne sent que le GMO Animal Cookie. Un cannabis que j'ai fait pousser et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien nettoyer mes grinders. Aujourd'hui, je vais aller acheter de l'alcool pour les nettoyer. Euh, je vais vous montrer ça, les cocottes. Euh, ouf, ordinaire, ordinaire, là. Ordinaire. Lunettes d'approche. Bah. Ah, oh, man. Ça sera pas dans mes arômes préférés. C'est un arôme qu'on connaît. Euh, on a déjà rencontré ce type d'arôme. Je pense que c'est aussi même, aussi men, aussi men. Hein, c'est ça? aussi Je pense vraiment que le aussi men prend beaucoup de place. Aussi ça a un petit goût de bonbon, un bon, un, un petit goût sucré. Donc, euh, on va aller voir un peu, le Ossimène, cannabis. <coughs> Parfait, donc, il nous envoie, sur le site de Leafly. Donc, on nous met un bonbon, là, en plein visage. Donc, Ossimène, euh, goût complexe, arôme. C'est en anglais, là. C'est pas incroyable. Mente, persil, orchidée. Dans la menthe, dans persil, dans l'orchidée, on retrouve du Ocimène. Euh, sucré, terreux, citronné. Donc, c'est un peu ça qu'on retrouve là, dans ocimène euh, Sucré, terreux, citronné. Moi, je te dis que c'est sucré, moi-même. Mais on, on si j'avais pris des notes de tous les cannabis que, que j'ai essayé là, euh, j'aurais dû prendre ça vraiment à l'ordinateur. Euh, je, je, je vais te le montrer, je vais en rouler un, mais euh, en le fumant, je vais, je vais pouvoir te le décrire un petit peu. Mais euh, c'est un copier-coller de quest ce qu'on a déjà fumé. Euh, j'ai déjà fumé euh, du Haze euh, avec, euh, on va regarder les, les produits Haze à la SQDC. Mais ça goûte pas comme ça. Ça goûte pas Haze. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à la SQDC de Haze Il y en a qui sont disparus aussi. Il y a un, un, un roulement à la SQDC. Euh, beaucoup de Haze. Beaucoup de produits que je n'ai pas essayé. Il Haze de Broken Coast. Ça n'a rien à voir. j'ai n'ai pas tripé vraiment sur l'amnesia la Haze, mais de Broken Coast. Mais assurément meilleur que celui-ci, même si je ne l'ai pas encore fumé. Beaucoup, beaucoup là, de, de, de produits Haze. Euh, des marques qu'on n'est peut-être pas trop intéressé ici à Winman. Quand je regarde ça, le DT81 de Riff. DT81 de Riff, euh, juste pour être sûr. Super Lemon Haze, donc c'est pas du Amnesia Haze. Écoutez, j'en je, trouve pas un là qui, qui mais je suis sûr qu'il était, il était peut-être en ligne. Euh, je sais pas si c'était du bon. Puis là, il est plus là, mais du bon, c'est pas la référence, je vais vous dire. Euh, je vous montre immédiatement. Euh, cannabis régulier pour l'odeur. Si tu te rappelles que tu as aimé un cannabis avec la terpène cimène, c'est un cannabis vrai pour toi. Euh, au ciment, je pense pas que c'est terpinolène qui, qui, que, que je sens vraiment, même si terpino, terpinolène c'est la terpène dominante euh, de ce cannabis là. Si on va voir là, terpinolène parce que je vous ai dit que au ciment, ça avait un goût sucré de bonbon. Euh, terpinolène cannabis donc fruité. Donc, encore une fois, il nous envoie sur les flis. Les flis, vraiment, là, la Bible là, du cannabis. Euh, une photo de, de, de pomme, Encore le signe de la pomme. Euh, un buzz uplifting. On retrouve le terpitolène dans le lila. Euh, Cumain. Cumain, c'est curcuma? Pas sûr, pas sûr. En tout cas, Terpinolène, Terpinolène. En tout cas, je montre immédiatement, on enroule un, j'ai goût de fumer. Alright, gang, on est avec le Amnesia Ace de Great White North. Donc... Euh... Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, a pas de branche. Trois grosses cocottes ici, en haut ici, là, ces trois-là. C'est quand même bien. Euh, pas de fond de sac, pas de shake. Pas de petites feuilles sugar leaf. Alright, donc clairement, là, c'est trimé euh, à la machine. Les cocottes sont rondes, rondes, rondes, rondes, rondes. Alright, on fume ça immédiatement. Alright, donc euh, je suis en train d'émietter ça à la main. Je vais prendre le temps là, de l'émietter avant de repartir la vidéo. Mais je ne veux pas perdre le fil. Je vais rester avec vous. Euh, ça s'émiette mieux que je pensais. C'est beaucoup plus facile que je pensais. Je pensais avoir euh, beaucoup de difficultés. Oh man! C est, c est, on connaît ça. On connaît ça c'est vraiment aussi man. Oh! Alright. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça va nous donner un buzz euh, pas mal euh, hybride euh, dominant sativa. Ou vraiment ben, ben sativa. J'ai hâte d'avoir ça. Donc, peut-être pas se fier au... Amnesia Ace, mais plutôt se fier aux terpènes. Okay? C'est très important. Euh, le goût de citronné, euh, il, il est là, mais euh, aussi ciment, il est là aussi. Il y en a qui ont tous les goûts sont dans la nature. Hein? S'il y en a qui aiment aussi ciment, C'est ton style. Abonnez-vous sur mon Instagram, je mets des photos, des stories. Est-ce que vous aimez les rumeurs que je mets sur ma story? Hein? Les rumeurs sur euh, les prochains produits de Tribal, les rumeurs sur les prochains produits de San Rafael. Oui, man, c'est la référence. qui se posent beaucoup de questions sur Winman, vous pouvez toujours venir me parler en direct message, en direct message, en DM sur euh, Instagram, venez me parler en privé sur Instagram, ça va me faire un plaisir de vous répondre. C'est des choses que vous ne comprenez pas, pourquoi que je fais telle vidéo, quoi que ce soit, venez me parler sur Instagram, on va, se... on va répondre à vos questions. Amnesia Hayes de Great White North. Euh, Great White North, c'est une marque, si on rajoute un mot, Great White North Grower, c'est le producteur qui fait cette marque de cannabis-là. Euh, Great White North Grower, on le sait, distribue du cannabis, euh, que ce n'est pas nécessairement eux qui ont fait pousser. On sait que c'est difficile d'avoir plusieurs permis pour euh, vendre du cannabis, faire pousser du cannabis. Euh, le distribuer, euh, il faut des permis pour tout. Euh, donc, il y a des, cap des compagnies qui ont été capables d'avoir le permis pour en faire pousser, euh, mais ils n'ont pas le permis pour pouvoir l'empacter le, le, le, ou le vendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des compagnies comme Rose Science Vie ou Great White Grower qui font l'intermédiaire entre euh, la compagnie qui fait pousser le cannabis et le vendre à la SUDC. des sites. Donc, euh, avec Great White North ici, on, on comprend que c'est eux, Great White North Growers, qui font Great White North. Mais il y a beaucoup de marques qu'on ne sait plus. On ne sait plus là, qui, qui fait quoi. Il faut vraiment euh, faire des recherches. All right, 23%. 23,9%. Amnesia A's. Si ça avait été euh, Sativa, Sativa, Sativa, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais là, hybride, tendance, euh, dominance, euh, Sativa, hybride, dominance, Sativa. Et puis, j'ai vu Myrcène Limonène. À chaque fois que je vois Myrcène Limonade, j'achète, j'achète. <rire> Mais non, je l'aime pas malheureusement, encore une fois. Euh, avoir su hein, que terpène, les terpènes étaient aussi mènes, euh, et j'essaie euh, de retrouver mon. J'ai tout effacé. Avoir su que c'était vraiment semaines qui était dominant avec Terpinolène, j'aurais peut-être passé par-dessus. Il euh, y avait moins de choses intéressantes ces temps-ci à la SQDC. Donc, il euh, est fort. Il est fort quand même, 23.9. Ça, <coughs> ça pique un peu dans la gorge là, quand on ne comprend pas. Il me semble que c'est pas ça le goût du fameux Haze qu'on a déjà goûté à la SQDC. Mais. Euh... Great White North, est-ce qu'on aime Great White North On avait aimé. Euh... faut que je retourne sur le site de la SQDC. On avait aimé euh... le Saint-Henri Couchicouche qu'on avait trouvé correct. Et puis il y avait un autre produit qu'on avait essayé. Hum. <coughs> De Great White North. Euh, merde, j'ai le bout de la. J'allais bout de la langue. Et voilà. On est arrivé. Donc un autre produit qu'on avait aimé. Le Saint-Henri Platinum Cush Bread. Le Saint-Henri Platinum Cush Bret. On, Cush, on avait trouvé ça correct. Le Saint-Henri Couchy couche On avait trouvé ça correct. Donc, euh, deux produits Saint-Henri, hein, les fameux produits Saint-Henri 514. Donc, il y en a deux. Euh, donc, Great White North, on commence à savoir un peu c'est quoi. Euh, c'est toujours OK, pas pire, correct. C'est jamais nos préférés. J'ai jamais entendu un abonné me dire « Ah, oh, c'est mon préféré euh, ». Euh, le Saint-Henri Platinum couche Ah, c'est mon préféré, le Saint-Henri couchy couche -Couch. On sait que le Saint-Henri Couchy-Couch, c'est pas le même Saint-Henri Couch que l'année passée. Euh, on m'a vraiment spécifié à la SQDC et on l'a vu avec Whitman, quand on a fait la vidéo, que 514 avait changé leur phénotype et que c'était pas la même chose. Donc... Euh, ça ne me tente pas vraiment de fumer, comme tu peux voir. Euh, J'ai vraiment hâte de fumer d'autres choses. Euh, on va prendre le temps de fumer ensemble. Je veux, je veux savoir un peu le buzz. Après cette vidéo, je vais prendre quelques photos pour mettre sur mon euh, Instagram pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez voir, là, c'est quoi le Amnesia Ace, parce qu'on sait qu'à la SQDC, hein, la Société Québécoise du Cannabis, dans les magasins de notre gouvernement, on peut pas le voir, le cannabis, on peut pas le sentir. Donc, c'est pour ça qu'on regarde Winman, pour euh, avoir euh, les idées claires, et puis savoir est-ce que c'est vraiment écrit, les mêmes terpènes, que sur le site Internet. Euh, c'est pas tout le monde qui peut se présenter en succursale. Il y en a qui achètent seulement en, ré... en... en ligne. Il y a des gens qui vivent en région. Euh, il y a des gens qui ne leur tente pas d'aller à la SQDC, voir si tu les mêmes terpènes. Euh... Comme moi, si j'étais. Euh, si c'était impossible pour moi de me présenter à la SQDC, je me fierais tout le temps au site de la SQDC pour voir les terpènes. myrcène, limonène, myrcène limonène. Tout ce qui est Myrcène limonène, je veux essayer. Bon, on sait qu'il y a des erreurs. Souvent, souvent, c'est ridicule. Comme juste là, là. Il y en a quand même une erreur. Il n'y a pas la limonène ici, puis eux, ils l'ont inscrit. Donc, après la vidéo, je prends des photos, je mets ça sur mon Instagram et je vais broyer. Broyer ce cannabis-là et le mélanger avec le cannabis que j'aime pas. Ça, c'est tout du ce cannabis que j'aime pas. Ou que je trouve bien, bien ordinaire. Ça, c'est une boule de hache que j'ai faite. Alright. Ça gèle du hache pendant. Ouf. Ouf, ça gèle. Bon. Mes mains sentent le hache. Donc, euh. On va faire un petit spécial. Je sais que plusieurs d'entre vous euh, aiment vaporiser. Donc, euh, ça, je vais mettre ça de côté. Le buzz, le buzz, man. Je vais te le dire, c'est quoi le buzz, Mais c'est pas indica. On va tout faire en même temps. On va tout faire en même temps. J'allume le G. Puis je mets. Là, mon problème, là, c'est que ma lumière, ici, là, est brûlée. Là, je ne sais même pas s'il si est allumé ou éteint. Bon. Je vais le mettre en diagonale parce que je pense qu'il doit y avoir deux lumières là-dedans. De toute façon, il est à 400. Je, je l'allume pour qu'il soit toujours à 400. Là, je ne sais pas combien il Il est à 400 en haut, en bas. 260. Donc... Euh, on va mettre du Amnesia Aze. Donc, du pur cannabis dans mon Mighty. Et puis, quand il va avoir atteint le 400 Fahrenheit, la température de 400 Fahrenheit, il va vibrer. Ça va chauffer le cannabis, ça chauffe présentement le cannabis, ça le brûle pas. Et puis c'est comme ça qu'on va euh, vaporiser l'huile, euh, les terpènes, hein? les arômes, les huiles aromatiques. On va vaporiser les terpènes. <rire> c'est fucké, bro. C'est fucking fucking fucking fucking vaporisé man, là, là il vient de vibrer. À 400 là, j'ai pas mal toutes toutes toutes les terpènes. C'est euh, parfumé bonbon man. Ah Écoute Ça fait 20 ans que je fume du weed, man. Ça fait 26 ans. 26 ans que je fume du cannabis avec un joint. Vous savez, je suis pas un fanatique de bombes. Euh... Ça, là, ça m'a pris du temps. j'essaye ça. Je ne sais plus combien de temps j'essaye ça. Je pourrais te dire l'année exacte là, si je fais une coupe de recherche. Mais ça fait peut-être 5 ans j'ai essayé ça, la première fois y a 5 ans. Peut-être même 6 euh, ans, peu importe. Puis la deuxième fois que, que j'ai essayé ça, je l'ai fait un an après. Le y a un gars qui me l'a fait essayer, c'était an. C'est Sativa, hein? c'est me tu parler, mon homme? C'est Sativa, mais c'est pas mon style de buzz, man. C'est pas, euh, pas mon arôme, c'est pas mon goût, man. Je l'aime pas, sais je suis pas en train de le fumer, pis... Je regarde le joint, puis je tripe dessus. Là, tu comprends-tu? Euh, oui, ça peut arriver. Quand je fais manger gélatomine de tribal je regarde le joint, je capote, man. Je capote, man. C'est comme si je le croque, je le mange. Je, je freak, mais vraiment, man. C'est même ça que mon GMO et de mal que j'ai fait pousser moi-même. les il goûte un peu moins bon. Attends-là, j'ai dit qu'à 400 Fahrenheit, ça... ça... Vaporis, ça évapore pas mal toutes les euh, terpènes. C'est parce qu'il y a des terpènes qui n'ont pas besoin d'aller à 400 Fahrenheit pour s'évaporer. Il y a des terpènes qui ont pas à, pour, euh, euh, des terpènes, donc, à 200, 250, je ne sais pas laquelle. Mais chaque terpène a sa température. À chaque, à chaque, chaque terpène a sa température pour pouvoir s'évaporer. Est-ce que le buzz est différent? Il y en a qui disent que non. Moi, je dis que oui. Euh, Est-ce que ça buzz? Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Est-ce que tu peux buzzer et être fini bien raide? Oui, oui. Mais c'est quoi la différence d'abord? Moi, j'ai l'impression, j'ai vaporisé peut-être une centaine de fois dans ma vie. Euh, j'ai pas fumé, là. Euh, j'ai pas fumé, j'ai pas vaporisé à chaque jour pendant un an, là. J'ai pas vaporisé 365 jours dans ma vie. J'ai vaporisé une centaine de fois. Euh, tu apprends aussi à, à prendre des. des on m'a appris. On m'a appris à pas prendre des grosses puffs, mais des, respirer tranquillement longtemps. Donc des, des, des, des petites façons de faire. Euh, le buzz. Le buzz est comment? Je trouve que c'est plus concentré dans la tête que physique. Euh, je sais pas pourquoi, mais le joint, j'ai l'impression que même quand c'est un sativa, il y a un petit peu de physique. Mais euh, je trouve que là-dedans, c'est vraiment dans la tête. Donc, euh, si tu vaporises, vaporises, vaporises, à un va moment donné, ta tête, là, t'en as en masse. T'en as en masse, tu sais. Donc, euh, le goût est toujours différent. C'est vraiment spécial. Euh, La première fois que j'avais essayé ça, j'avais pas vraiment buzzé. J'avais pris une mini-puff. C'était dans une situation pas mal. En tout cas, peu importe. Mais, euh, encore allumé, lui. Puis la deuxième fois que j'ai vaporisé, c'est <coughs> un nom de mes amis <coughs> qui était vraiment vaporisation. C'était juste ça. Il ne fumait plus de joint et puis euh, il m'a invité soir après soir euh, quelquefois euh, dans, dans, dans dans le mois et puis ok commence à, à découvrir ça ce qui est spécial c'est le goût le goût tu sais tu tu, tu sais ton cannabis que tu sais ça fait tu as, as, as, as, as, as, as, as du cannabis chez vous là, que tu fumes ça fait euh, un mois tu sais tu connais ton cannabis tu sais ah je l'ai fait pousser dehors ah je l'ai fait pousser en dedans c'est le cannabis que j'achète sur internet c'est le cannabis de la SQDC. tu sais t'as un cannabis préféré ou un cannabis que tu fumes depuis un bout mais quand tu mets là-dedans ton propre cannabis, tu te C'est bien mon cannabis que j'ai mis là-dedans. C'est bien le weed que ça fait un mois que je fume que j'ai mis là-dedans. Comment ça, ça ne goûte pas pareil? Comment ça, je suis buzzé pareil? C'est ça qui est spécial. Tu buzzes parce que c'est cannabis, c'est ton cannabis. Mais le goût n'est pas pareil. Le goût est pas pareil. Le goût, là, c'est pas pareil. Euh, ça, on sait que quand ça brûle, <coughs> je ne vais pas me tromper, euh, c'est la combustion. On brûle le papier, mais on brûle aussi lui, le cannabis lui-même. Donc, euh, On est habitué, on ne goûte pas vraiment, tout est cool, euh, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vaporises pendant trois jours, sans avoir le droit de fumer un joint, puis tu retournes au joint, OK? Moi, ça m'est arrivé, okay? J'ai vaporisé, là, trois jours. J'ai eu un trip pendant trois jours, puis bon, ça j'ai arrêté, man. Je dit 100, 100 fois. Euh, dans les trois jours, j'ai vaporisé, mettons, 15 fois, là, 5, 5, 5, tu sais, je veux dire. Euh, quand je suis retourné sur le joint, ça goûtait le cendrier. Je t'ai dit, man, là, il vient de d'éteindre. Il vient de d'éteindre. Il a vibré dans mes mains. Donc, euh, je pense qu'il a vu que je ne l'utilisais pas. Ben la température, elle a trop baissé. C'est pour ça que c'est éteint. Mais, euh, tu filmes ça, aïe, ça sent le cendrier. Pis, tu sais, tu ne veux pas dire ça, là. Hein, tu ne veux pas dire ça. Non, non, tu ne pas s'endrier. Calme-toi, man. Mais. Il euh, y a plusieurs modèles euh, combustion, induction. Je ne m'en souviens plus c'est quoi, là. Mais euh, la différence, là, entre con conduction, c'est la façon que ça chauffe. Il <coughs> y a des trucs, comme celui-là ici, il chauffe en dessous et sur les côtés. Mais il y a des trucs qui, ça chauffe juste en dessous. Fait que. Euh, je pense qu'il faut que tu shakes un peu ton abyss, tu le mélanges un peu, parce que sinon il chauffe juste en dessous. Mais je ne suis pas encore habitué encore avec les, euh, la vaporisation. Euh, ça m'intéresse de plus en plus. Ça m'intéresse de plus en plus. Euh, santé. Santé. Il on, n'y on, on, a pas le, le, la combustion, là, le, le, la fumée. Hein, la fumée. Euh, le goût est différent. Le goût est-il meilleur? Il euh, est, est, est aussi bon au meilleur. Il est aussi bon ou meilleur. Euh, souvent, il est meilleur. Donc, souvent, il est meilleur. Moi, tous les cannabis que j'aime pas, que je mets là-dedans, euh, ça goûte plus. C'est meilleur. Euh, mais comme lui, c'est pas vrai. Je viens de te dire qu'un cannabis que t'aimes pas, si tu le mets là-dedans, il est meilleur. C'est pas vrai. Tu vas le goûter encore plus, man. Tu vas le goûter encore plus. Mais euh, sinon, j'aurais à vaporisé plus que 100 fois. En tout cas, euh, la vidéo c'est quoi C'est vraiment le Amnesia Ace de Great White North. Euh, 26,90. Si t'aimes les sativa, si t'aimes aussi man, j'ai aucun problème avec ça. Euh, si t'aimes pas aussi man, euh, oublie ça. Euh, si le goût tu t'en calisses, mais que t'aimes les produits sativa, je te le recommande. 26,90. Mon joint est même pas fini. Loin d'être fini. Et puis, euh, le boss, ça t'y va, je l'ai. Donc, euh, on, on rachète Great White North parce qu'on n'est pas là, très déçu on, on est quand même... Euh, si on serait très déçu on n'en achèterait plus. Euh, donc, hey, je vous laisse là-dessus. Le cellulaire va se terminer dans 30 secondes. Un pouce, un commentaire. On s'abonne. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!